Nous avons décidé, dès le démarrage, de libérer la créativité sous toutes ses formes, la créativité artistique et la créativité entrepreneuriale. On fait partie des pionniers du financement participatif. On dit crowdfunding en anglais. Et littéralement, c'est assez simple, c'est en fait des individus qui financent les projets d'autres individus. Et ça se fait sur le web, tout simplement. Qu'est-ce qui se manque c'est une plateforme de micro-mécénat. C'est-à-dire que le mécénat avant c'était réservé à Bernard Arnault ou à Pinault, ou dans les anciens temps, aux riches familles qui du coup permettaient de donner naissance quand même à des, à des artistes, mais peu d'artistes. Aujourd'hui, une micro-mécénat, ça permet de donner naissance à des millions d'artistes. Nos plateformes de crowdfunding, elles ont comme intérêt pour le bien commun, c'est qu'elle laisse la liberté individuelle des, des créateurs, au sens large, artistes et entrepreneurs, de, de, de, de, de rester maître de leur destin le plus longtemps possible. Et les artistes restent détenteurs de leurs droits à 100%. Ça cartonne, aujourd'hui, on est leader européen, on a collecté plus de 22 millions d'euros, euh, il y a plus de 12 millions, de, 12 000 projets pardon, qui sont passés chez nous, on en reçoit 500 par semaine. Euh, on collecte 50-60 000 euros par jour. Montrer avec l'impact qu'on a dans la société qu'on est capable de sortir justement des nouvelles valeurs qui existent dans la société déjà mais qui sont un peu enfouies. L'empathie, le partage, la confiance, la transparence, l'entraide, la solidarité, y est des trucs qui existent depuis le, le, la nuit des temps mais qui sont quand même étouffés euh, derrière les, les mastodontes euh, et l'économie à tout prix qui est quand même la règle numéro un euh, et le driver numéro un de l'humanité aujourd'hui. Donc euh, quand tu t'attaches à des valeurs aussi fortes que celles-ci, c'est plus un projet pro, vous n'avancez un vrai projet de vie. Et la, la vraie différence, je pense, entre notre projet à nous, qui n'est plus vraiment un projet maintenant qui est un truc un peu installé, mais, mais notre vision à nous, euh, finalement notre vision du monde qui a changé grâce à notre projet pro, et du coup, si tu commences à changer de vision du monde grâce à ton projet pro, c'est que tu as dépassé le projet pro et que c'est devenu un projet de vie. Qu au lieu de te lever tous les matins en te demandant pourquoi tu te lèves, et pourquoi tu te lèves, et ce que tu vas faire, est-ce que ça a un sens pour toi, très égoïstement, et après, est-ce que ça a un sens... L'humanité, c'est un peu prétentieux, mais pour la communauté, au moins, ou la société, euh, lorsque tu, tu, tu bosses comme on le fait pour, pour quest ce qui se vend en banque, tu ne te poses pas la question. Tu sais que tu œuvres pour toi, tu œuvres pour la communauté, et ce lien entre toi et la communauté est tellement fort qu'il est, il est vivant, il est organique et que du coup tu vis quelque chose au quotidien qui dépasse très largement le cadre d'un job. Les inégalités n'arrêtent euh, pas de grandir. Il y a de plus en plus de milliardaires et de plus en plus de pauvres. Donc on sent bien que la richesse est concentrée de plus en plus en un plus petit nombre de mains. Les différentiels sont tellement importants qu'à partir du moment où on est informé, euh, euh, le jeu se joue à un autre niveau et je pense que si on n'arrive pas l'humanité, si elle n'arrive pas à réduire ces inégalités et donc du coup à répartir mieux les efforts, les richesses entre les gens je pense qu'on est programmé pour disparaître tout simplement. On a rencontré des freins culturels parce que l'argent c'est quand même un sujet compliqué en France quelle que soit langue par laquelle tu le prends euh... Le milieu de la finance traditionnelle nous a regardé d'abord un peu euh, en rigolant, en nous trouvant sympathique. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'agressivité ou de tentative de récupération. Euh, après, il y a la culture vraiment individuelle en France. L'entrepreneuriat le, le, est un souci quand même. Il y a toujours cette espèce de vieille psychose de, de patron pourri qui exploite ses, ses employés qui est quand même vachement vivace encore. Si on peut tous les matins vivre sa vie, et non pas gagner sa vie pour vivre, on, on est quand même, je pense, en, en, en avance malheureusement sur la majorité de ce que vivent les gens et peut-être avec bonheur être capable du coup de dupliquer cet échange le plus possible, cette, ce, ce nouveau paradigme pour que peut-être en fait ça devienne la norme petit à petit et qu'on et qu se lève tous le matin pour vivre et non pas pour gagner sa vie.